Si vous avez des flammes sur le barbecue, il y a une bonne petite astuce. L'exterminateur de flammes. La seule chose, c'est de ne pas paniquer et de prendre un vaporisateur pour les plantes. Alors pour le mélange, c'est très simple. 10 g de sel, 200 ml de vinaigre blanc et un demi-litre d'eau normale. C'est tout. Avec cette astuce, vous êtes trois fois gagnant. Plus de flammes, la viande, elle a du goût et le grill, il est dégraissé. Et grâce à cette astuce, maintenant, c'est à vous de jouer